Bonjour, on va étudier l'anatomie du nerf oculomoteur. Pour cela, on adoptera le plan suivant une introduction, l'origine apparente et réelle de ce nerf, le trajet et les rapports, les branches terminales, les connexions de ce nerf, sa fonction et une conclusion. Pour introduire, le nerf oculomoteur fait partie de la troisième paire des nerfs crâniens. Ses fonctions sont motrices et végétatives. Il énerve le muscle oculomoteur, notamment le muscle droit supérieur, inférieur, médial et le muscle oblique inférieur. Aussi, il énerve le muscle releveur de la paupière supérieure et le muscle ciliaire, ainsi que le muscle sphincter de l'iris. Qui est responsable du réflexe automoteur pupillaire. Ce nerf peut être sujet de plusieurs atteintes qui peuvent se manifester par un tableau simiologique spécifique. Concernant l'origine de ce nerf, son origine apparente, le nerf émerge de chaque côté de la substance perforée interpédonculaire entre les artères cérébelleuses supérieures et cérébrales postérieures. Concernant l'origine réelle de ce nerf, au niveau du cope transversal passant au niveau du tubercule quadrigimaux, on a le noyau oculomoteur qui est somatomoteur et il est suffié au niveau du tubercule quadrigimaux au colliculus supérieur de chaque côté de l'acudic cérébral de sylvius. On a aussi les noyaux oculomoteurs accessoires qui sont parasympathiques, situés au-dessus du noyau oculomoteur. Sa partie médiane est destinée aux muscles ciliaires, il assure l'accommodation et il contrôle aussi la coordination du muscle droit médiaux, donc la convergence visuelle. Sa partie latérale est destinée au muscle sphincter pupillaire, contrôlant sa contraction, donc le myosis. Concernant le trajet et les rapports au niveau de la fosse crânienne postérieure, ce nerf chemine dans la citerne interpédonculaire en direction des processus clinoïdes postérieurs. Puis, elle répond en haut à l'incus du lobe temporal. Médialement, elle répond à la base du pédoncule cérébral et au clivus. Le clivus est une surface osseuse de la base du crâne supportant le tronc cérébral et le pont. Il est formé de la jonction de la partée antérieure basilaire de l'os occipital et de la lame quadrilatère de l'os finuidale. Latéralement, il répond au nerf trochléaire. Voilà le nerf trochléaire à ce niveau-là et à la tente du cervelet. En bas, il répond au nerf trigémo et au nerf abdicence ou le nerf 6. Concernant le trajet au niveau du sinus caverneux, voilà le sinus caverneux. Le nerf traverse la partie moyenne du toit du sinus caverneux, comme vous voyez à ce niveau, puis il descend dans la paroi latérale de ce sinus. Il passe au-dessus du nerf trochléaire et du nerf ophtalmique. Il croise latéralement le nerf abducens et la carotide interne. Voilà le nerf abducens et voilà la carotide interne. Concernant son trajet et ses rapports au niveau de la fissure orbitaire supérieure, il traverse l'anneau tendineux communs ou anodosine. Pour les branches terminales, ils se termine en deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure. La branche supérieure énerve le muscle droit supérieur et le muscle releveur de la paupière supérieure. Pour la branche inférieure, elle énerve le muscle droit médial, le muscle droit inférieur et le muscle oblique inférieur. Elle donne des racines parasympathiques au ganglion ciliaire. Concernant les connexions de ce nerf, le tronc échange des connexions avec le nerf ophtalmique et le plexus carotidien. La branche inférieure du 3 présente des connexions avec le ganglion ciliaire qui est une racine parasympathique. Concernant la fonction du nerf oculomoteur, la fonction motrice oculaire, le nerf oculomoteur contrôle l'adduction par le biais du muscle droit médial, l'abaissement par le biais du muscle droit inférieur, l'élévation par le biais du muscle droit supérieur et la rotation latérale par le biais du muscle oblique inférieur. Concernant la fonction motrice palpébrale, le nerf oculomoteur assure l'élévation de la paupière supérieure. Pour le réflexe pupillaire, il faut noter que l'influx lumineux provoque une contraction du muscle sphincter de la pupille et se traduit par un myosis, c'est le réflexe pupillaire photomoteur. Cette stimulation peut provoquer simultanément du côté opposé un myosis, c'est le réflexe consensuel, ou la contraction du muscle ciliaire qui fait bomber le cristallin pour l'adapter à la vision, c'est le réflexe d'accommodation. Pour conclure, le nerf oculomoteur est le nerf moteur des muscles de l'orbite, à l'exception du muscle droit latéral et oblique supérieur. Il véhicule aussi des neurofibres parasympathiques destinés aux muscles sphincter pupillaire et au muscles ciliaires. La paralysie totale du nerf 3 provoque l'immobilité de l'œil, un ptosis, une mydriase. À l'accommodation à distance, les lésions unilatérales entraînent une diplopie.